coude immigration clandestine bi euh pour euh, mieux centrer le le le le le le débat parce que dañu sel né carrément ya nga wax waxé pauvreté te xalé yi gor yi nga xamné et la mer buñu sello ci ñom une dizaine de personnes huit yépp ay pêcheurs lène té ñu xamné carrément problème de licence de pêche yi dafa ñeu au niveau du Sénégal euh, pêche bi nga xamné la pêche abusive ko ñu koy waxé est-ce que tay jotul nous dématter vers la pêche artisanale euh, tu viens de le dire. Euh, les jeunes Sénégalais, parce qu'ils ont fait pour créer, pour dire fait des choses, ils ont fait Ils ont fait des accords Ils des accords Ils les puissances. des Ils ont fait Ils les c'est-à-dire qu qu qu que qu qu qu qu de nous sommes tous là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous Nous Nous Nous sommes Nous avons Ou bien, re renégocier, Le Sénégal, Nous avons pourquoi à chaque fois nous avons dit que nous avons mis en production les étrangers pour qu'ils viennent l'exploiter Pour l'an Pour l'âme. Moi je ne parle pas de renégociation ni rien. Le Sénégal aux Sénégalais, nos richesses pour nous. Nous avons mis en richesses pour nous. Si nous avons mis en production, si nous avons dem en production, je ne pas que tu les jeunes dans le nord, que tu as dit qu'il tu faut que l'on sensibilise les que aussi, hein. dit euh... que que certes, je ne dis pas aussi que de solutions, de solutions. Mais aussi, je suis en fait train si de me dire que je suis en train dire que dire que dire dire que que dire que Gâtez, n'est-ce pas? Qui est-ce que vous avez? Espoir, ça a euh, nous nous nous nous, nous, nous avec les ONG, nous avec Union Européenne, nous dealer avec, avec, avec, avec nous avons a un milliard, un milliard, qu'on milliard, Donc, pour pour qu donc le problème est Avant de dire aux, aux jeunes d'arrêter de partir, nous réglons le problème bilan des demi ce, ce nous, politique, nous, nous, nous, que son gouvernement Il toute l'opposition que nous, il est temps il est temps que Ouais, qu'il faut. a ben un qui pour ramener sont Au-delà de l'échec même de nos politiques ou bien des politiciens qui ont depuis 2006 ou 2020, a aussi un problème au bout tard. Je la mer, la pression sociale aussi. Aussi, aussi Parce que au Sénégal, le mot tekki de aussi aussi. Pour un instant, tu pas. ce que tu veux pour Mais parce que si c'est chiffré, des métiers, nous avons des enseignants, des professeurs, tu des ateliers, tu as a des problèmes de langue, Mais je, je suis désolé, tu as des Mais tu as un métier. métiers. Tu as fait métier, métiers, mais ce n'est pas le problème de Doilubi aussi. Quel Dorado mais il a non, non, non, non. Mon, mon est en Europe aussi. Non, je suis désolé. encore euh, Elle est gardien. Il est gardien dans mm -hmm. une banque. Il a une licence en banque finance. Mm -hmm. Licence en banque finance. Là, il n'a pas été recruté. Il a déposé son CV partout. De l'unique. Il de 75 000 ce a. Pourtant, il un a une femme qui l'encourage. Mm -hmm. Il a une femme qui comprend comment ça se passe ici dans ce pays. Mm -hmm. ni leur banque et a banque, qui est riche, c'est Il a Kumba coups, il y a deux coups. Coup deux 16 millions de Sénégalais, il n'y a que 400 000 qui sont embauchés. Il n'y a que 400 000 qui sont employés. Que ce soit public ou privé. Ndiab, Nini, vous donnez au moins par fin du mois 100 000 francs. Au moins, au moins là, 100 000 francs. Non, vous nous dites au parce que c'est même depuis au au niveau du Sénégal, 60 000 francs aussi de ]huh. 60 000 francs pour 60 000 francs moi là, y'a un idiot. 60 000 francs. Ça veut dire avec nos politiques, ce qu'ils déclarent, ni 60 000 déjà, c'est faux. Si nous avons 60 familles, c'est faux. Il n'y a que 5 familles qui en bénéficient. Ces 5 familles, sont... 150 150 c'est faux. Les 5 familles, ont qui beaucoup de qui beaucoup de ont ont Dara Amuji, et, bon le, et le rôle du ministère de la jeunesse dans tout ça Est-ce que au avez que le ministère de la jeunesse C'est qui notre d'ailleurs, d'ailleurs, c'est qui notre ministre, ministre de la jeunesse Allez vous renseigner. Vous avez dit, qui est le ministre de la jeunesse Mais vous savez Non mais, man Mais un journaliste. Vous dit, qui est le ministre de la jeunesse mm -hmm. yeah. Agirifidjo a-t-il géré? Il ministre de la jeunesse. Je l'utol ni jeunesse, je l'utol ni jeunesse. L'avenir, ni je gars 20 n'y a aucun petit de Cuba. Un Quand on parle de, de de relève, quand on parle de l'avenir, quand on parle du futur, un pour tous les tiers Par exemple, exemple, de de par exemple, Ben Mambayni, il fut ministre de la jeunesse. Mambayni a jamais été ministre de la jeunesse au Sénégal. C'est de l'insulte. Tu ne respectes pas cette jeunesse. Pourquoi il ne mérite pas d'être ministre de la jeunesse Je te dis, c'est ce que nous avons mérité. d'ara? mériter pour être le ministre de cette jeunesse consciente. De cette jeunesse dévouée, de cette jeunesse déterminée. Nous avons dit que nous avons dit que nous que nous que c'est Makisal qui ne respecte pas les Sénégalais et qui s'en fiche. Sénégalais qui qui Sénégalais. Nous, le leader de qui Le le génie parti, moi il est un génie. Est le génie. Pour, pour pour un politicien tu n'as pas besoin d'être un génie. par exemple je de Mais il le faut. Par exemple pour se faire un coach de changer pour un tarifa. Quoi est transhumé de tariha à tariha Qui est transhumé de parti politique à parti politique Ça doit être un événement Ça doit être un non-événement Pourquoi Mais attends Quelqu'un qui triche avec la religion Quelqu'un qui, qui, qui, qui n'est pas honnête Avec la religion Quelqu'un qui a une lâcheté avec la religion Mais vous est transhumé Cette malhonnêteté Cette même lâcheté Avec à faire ou partie politique, l'on un un événement. Mais il a un. Il dirige encore... ça c'est mon fan. Par exemple, parce que c'est un politicien. Il dirige ça c'est que mon transhumé. parce que c'est ce qui est normal. Mais Il leur en événement l'attention des sénégalais. Moi, je suis un politicien. Je un politicien. Je suis un politicien. Je on un politicien. Je suis un politicien. Je suis un politicien. un les Je suis politicien. Je suis un politicien. Je un un bon, politicien, il faut être un bon menteur. Et un grand menteur, quelqu'un qui, qui n'a pas de vergogne. Et c'est le peuple sénégalais qui est amnésique, qui Mais l'homme, mais il y a une part de responsabilité. Mmh. Le peuple a une part de responsabilité, parce que nous avons les plus grands chômeurs de ce pays. Quand tu ce qui que nous, nous Oui... Je ne que, qu que qu les gens ont dit Quand là, vous a dit que bataille gens dit que, ce que de sair, il y a les dit que le dit premiers ministres ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit mais à de vie, il dit que c'est un travail. Pendant 16 ans, sous coup, il a fait une Pendant 14 ans, il a fait vous, vous une guerre. Il a une guerre. Il Il a a Il a pas de Il a je suis en train de dem élection, élections, je opposé, je suis entretenir de train de vie Au bout de 14 ans, je suis